Alors, dans ce tutoriel, on va voir comment fonctionne le logiciel Bot, un logiciel pour faire du streaming audio. Alors, lançons le logiciel. Première chose, on va dans les Settings pour faire le réglage du serveur. Je clique sur Add. On lui donne un petit nom. Ici, je choisis le type Icecast. Et je saisis l'adresse du serveur, son numéro de port. On peut mettre 80. On met le mot de passe top secret, le nom d'utilisateur stream, ah non, le nom d'utilisateur c'est ici, et ça c'est le mount point, donc là aussi on a une information fournie par notre hébergeur qu'on indique, on clique là-dessus, j'appuie sur save pour sauver la configuration, ensuite je vais aller dans l'onglet audio et vérifier que les réglages audio sont corrects, ici sous streaming je vais choisir le codec mp3, ça c'est bon. Et la bitrate on veut du 192 voilà je pense que c'est tout bon si j'appuie sur ce bouton ici ça va faire la connexion ça fonctionne c'est en train de, de streamer et de diffuser ce que je suis en train de dire alors on va vérifier ça sur le site web de la Cap 12 on va aller sur la page live Ok. Est-ce qu'on entend quelque chose Ça a l'air de ne pas, en fait, pas marcher. Ok, en fait, ça marche. Donc, l'expérience est concluante sait comment envoyer un stream.